Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui, on va parler drama. Ça fait plaisir du bon gros drama à l'ancienne.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 C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi bien évidemment juste à votre droite sur l'overlay. N'hésitez pas les amis, vous y retrouverez toutes les infos, toutes les screens, tout, tout, tout, tout est là-bas. Les amis, parlons donc de ce KVK drama qui se prépare. Je vous en ai bien évidemment déjà parlé. Alors une petite correction sur les équipes. Il s'agit forcément du KVK du 1365. Les équipes ont légèrement évolué par rapport à ce que je vous avais dit, ce qui était pressenti. Regardez, on a même le détail puissance par puissance de chacune des alliances. Ça va nous faciliter les choses. Regardez, on se retrouve donc avec trois impériums, le 1365, le 1175 et le 1534, face à deux impériums. Alors, ils sont avec deux non-impériums, hein, le 2380 et le 2199, qui restent deux royaumes solides, comme on va le voir. Face au 1960 et au 1093, les deux autres impériums, le 1862, le 1187, qui ne sont pas impériums. Le 21.42 et le 17.86. Alors, qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur ces royaumes à ce stade-là. Le pré-KVK n'a pas encore commencé, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être le premier jour aujourd'hui. Mais on est dans les starting blocks, je crois qu'ils commence que dans deux jours. Leur pré-KVK, il va commencer ce week-end. Ce qu'on peut avoir par rapport aux dispositions. Le plus puissant sur le papier est le 13,65. Le deuxième plus puissant, le 10,93. Le troisième plus puissant, le 15,34. Le quatrième plus puissant, le 19,60. Selon l'emplacement et le matchmaking fait par Lilith, le 1175 est le 5 plus puissant. Ensuite le 2142, le 6ème, enfin avec le 1786, le camp jaune au sud et le 7ème et le moins puissant et le camp à l'ouest. Donc on se retrouve avec le, on peut dire, si on prend les positionnements en puissance de matchmaking. Le 1, le 2, le 5, le 8 contre le 2, le 4. Le 6 et le 7. Ça paraît plutôt équilibré sur le papier. Regardons à présent, avant de parler de ces dramas, les puissances affichées. Le 1365, il hein, n'y a pas photo, si on prend toutes les alliances, leur top 5 d'alliances actives ou qui sont au centre, c'est comme ça que sont faits les classements là. Ils ont pris les alliances qui touchent le centre. On se retrouve avec 15 milliards, 13 milliards, 13 milliards, 12 milliards, quasiment 10 milliards. Et regardez les kill points, hein, ils sont assez impressionnants, même s'il n'y en a aucune au dessus. Du, euh, de 1000 milliards de euh, points de meurtre. A côté de ça, le 15,34, le deuxième plus puissant, 15 milliards, 12 milliards, 10 milliards, aussi très impressionnant. Le 1175, pareil, 13 milliards 5, 14 milliards 2, ils ont que deux alliances. Le, le dernier, hein, 13 milliards, 10 milliards, le mauve, le 9 milliards 5 et 7 milliards 3, Face à eux, leur plus gros challenge sera bien évidemment le 10,93, 13 milliards, quasiment 14, 13 milliards, 13 milliards, 11 milliards, 10 milliards. C'est à peu près équivalent, hein on est proche du 13,65. Pareil le 19,60 c'est des monstres avec leurs 18,7 milliards et surtout leur 1,5, 1500 milliards de, de kill points, vraiment énormissime et les 60MX. Un peu quand même la moitié moins de puissance, même moins de la moitié de puissance, c'est vraiment leur alliance de sub. Bref, un très très gros KVK et on le voit, le à 42 ils sont pas en reste avec le 17-86, 13 milliards et demi, 12 milliards, 11 milliards et demi, 8 milliards 2 et le camp jaune, 12 milliards, 12 milliards, 10 milliards 7, autant dire 11 et 8 milliards 2 avec les PX. Ça promet du très lourd. Ce qu'on sait, c'est que le 13.65, le 15.34 et le 11.75 sont des gros serveurs de fighters qui ne lâchent jamais rien en mode coréen. En phase 2, le 10.93 et le 10, 19.60, pareil. Ils sont connus pour ne rien lâcher. Et surtout, le 10.93 est connu pour être un très très gros royaume stratégique Toujours à l'affût des nouvelles stratégies, je vous le rappelle, hein, des nouvelles stratégies, c'est eux qui ont inventé le Rise of Fortress, hein, c'est eux qui l'ont popularisé du moins en bloquant à la belle époque le 1254, ils étaient en alliance le 1093 avec le 1846 et ils ont réussi à bloquer totalement le 1254, hein, ce qui a grandement contribué à la perte du, de Skaveka par le 1254 alors qu'ils étaient les favoris grâce à cette stratégie du 1093 et c'est pas la seule fois qu'ils ont mis en place des stratégies de dingue. C'est là que le 1365 est moins performant. Le 1365 et le 1960 sont des royaumes équivalents, je dirais, euh, en puissance le 1365 est bien plus puissant, mais c'est quand même les deux des royaumes un petit peu euh, bourrins, ils ont de la stratégie mais pas autant, ils s'affirment plus grâce à leur puissance. Pas autant que le 1093, qui est vraiment, à, à ma connaissance hein, et de mon point de vue à ce jour, le royaume le plus stratégique. Après, ça va jouer aussi autour du 1534. Le 1534, ils sont énormes. Les PX34, par exemple, les SS34, pareil. Les Mimi du 1175 ou les Vivi, pareil. Très, très gros Kingdom. Et aussi, il ne faut pas oublier hein, le royaume bleu, le royaume violet, le royaume or au sud. C'est eux aussi qui vont faire la différence sur ce KVK. La stratégie qui est mise en place par le 1365, leur objectif est clairement de retarder au maximum la confrontation pour bloquer en zone 5... Le 1960, ils ne veulent pas de combat en zone 5, ils veulent les bloquer totalement. Bloquer le 1093 et faire le gros combat, le méga fight, hein, bien évidemment sur les euh, terres du roi. Ça va être très très tendu, mais c'est tout à fait jouable hein, puisqu'ils vont se retrouver quand même avec pas mal de royaumes face au 1960 sur le côté. Ils vont être trois royaumes. Ça devrait le faire. Normalement, 1365 tiendra le 1960. Sachant que le 1365 comme le 1093 ont un gros avantage. Ils n'ont pas de downtime. Hein. Ils jouent H24. Donc ça va être une vraie force. Au niveau des dramas, qu'est-ce qui se passe sur ce KD? Puisque sur Facebook, hein, on le voit que ça. Sur le Discord, on ne le voit que ça. Déjà, un premier message qui est sorti. Apparemment, alors je dis bien apparemment surtout tout, hein, parce que sur Facebook, il y a vraiment de tout. Apparemment, le 1365, les JST1 ont voulu faire les filous et ils ont voulu négocier dans le dos du 1960 un accord avec le 1093. En contrepartie, ils leur laissaient la grande zigourate au centre hein, s'ils si voulaient bien être alliés avec eux. C'était le deal essayait de mettre en place les JST. Alors, est-ce que c'est du fake ou pas Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est des filous, les JST. Et sur le papier, ils ont raison. On, Je vous rappelle, c'est la guerre. La guerre, il n'y a pas de règles. La seule règle, c'est de gagner. Donc, si on peut avoir un meilleur accord avec un des alliés de son adversaire, autant prendre cet accord. Pareil, hein, on continue dans le drama parce que, il y en a tellement. Franchement, il y a tellement de mêmes en plus sur le sujet. Regardez un autre très, très long post. Hein, où là, euh, ça raconte toute la live de ce qui s'est passé. Ils ont proposé du 4 versus 4, du 6 versus 2, du 5,3. Voilà, ils ont pas voulu céder l'âge, blablabla. Bla. Ils sont venus juste avec le 1960. Ils voulaient juste un 4 versus 4 en une seule proposition. C'est pour ça que qu'ils euh, ont... Ils sont Lyon, 75, 11, 15, 34, et non pas pour faire un 3 impérium comme 2 impérium. Bref, du très très lourd, et on n'est qu'au début, au tout début de ce KVK, il n'a même pas commencé. Donc, on va vraiment se manger clairement un mois et demi de drama. Et ça fait plaisir. Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon drama comme ça. Un bon drama entre très gros royaumes, impérium notamment deux très gros royaumes coréens en plus. Donc ça va être une régalade, les amis. Vous le savez, les dramas, c'est de la balle, c'est comme les gemmes. C'est la vie, on n'en a jamais suffisamment. Donc on va suivre tout ça. En parlant de Royaume Coréen, les amis, si vous avez raté l'épisode, regardez, je ne suis plus en matchmaking de KVK. Il n'y a même plus l'icône du KVK. Pourquoi Parce que après avoir attendu patiemment 5 jours, aucun adversaire trouvé alors qu'il y avait 160 Royaumes inscrits. Je ne vois pas comment Lilith ne peut pas faire de matchmaking avec 160 Royaumes. On s'est bien fait. Banane, a le problème à présent, c'est qu'on risque de se retrouver sur le même KvK que qui C'est simple. Le 1254 qui vient de terminer, là, il termine aujourd'hui leur KvK, donc ils vont être au prochain pop, s'ils s'inscrivent direct, ça va être tendu. Et c'est pas tout, il y aura aussi le 1306 et le 1148, hein, tout comme le Royaume 2000, qui sont des très très gros royaumes. Mais surtout, il y aura aussi le 10-34 qui lui n'attend que ça. Qui sont le 10-34 Eh bien, ce sont les One V. Et donc, on va peut-être se retrouver, je vais peut-être me retrouver sur le même KVK que le 10-34 et le 12-54. Et là, les alliances, ça sera terrible, ça sera un énorme KVK si c'est le cas. Évidemment, je vous donne les infos dès que ça pop, puisque vous le verrez dans mes vidéos. Et en parlant des One V, l'un des joueurs des One V nous a partagé au travers une vidéo ce que donne le skin du Grand Prix, qu'ils ont gagné hein, face justement au 60GT. Et regardez ce skin, je le trouve... Alors je vous passe la vidéo en boucle, je suis incapable de vous dire le nom de ce joueur. Si vous vous êtes capable de me dire ce que ça veut dire en phonétique, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis. Mais regardez bien ce skin, je le trouve... Vraiment, vraiment top. Regardez comme ça. Claque. Alors, sur l'ergonomie générale du skin, il est plutôt simple. Hein. On voit c'est un palais. C'est sympa. Mais c'est pas le truc de ouf. Un hein. palais avec des statues sur les deux diagonales. Diagonale à droite et diagonale à gauche. Hein, sur les deux côtés. En face et derrière, il y a les mêmes statues, mais elles sont cachées. Celle de en face est cachée par l'avatar le... du joueur. Celle de derrière évidemment. On ne la voit pas. Regardez ce que font les poussières qui partent justement de ces statuts. C'est ça qui, qui est énorme. Regardez, ça écrit One V. C'est là que je trouve que c'est vraiment... Franchement, ça claque. Vous avez un skin qui écrit le nom de votre alliance. Alors, la question que je me pose en voyant... Enfin, One V, One Five, hein, la question que je me pose en voyant ce skin, c'est... Est-ce que les devs de Lilith ont développé un skin qui écrit... C'est-à-dire que si une autre alliance avait ce skin-là, ce qui n'est pas possible, ça écrirait « OneV » également. Ou est-ce qu'ils ont développé un skin qui écrit le nom de l'alliance Je pense que c'est cette seconde proposition. Ce qui veut dire qu'à l'avenir, on pourrait voir Pop, puisqu'ils ont développé le module maintenant, on pourrait voir Pop des skins qui écrivent le nom de notre alliance. Ça serait plutôt sympa. Euh, euh, je trouve que c'est une feature qui est plutôt agréable. Le même joueur, dont je n'arrive pas à lire le nom, nous a partagé sa collection qu'il a euh, grâce au One C'est vraiment quand même assez impressionnant. Regardez déjà, le première box, hein, l'exclusive box qu'on connaît tous ou presque tous, j'imagine, et que vous avez déjà vu avec une petite photo derrière. Alors, c'est pas un tapis de souris, hein, c'est juste une photo en dur cartonné. On est d'accord, ça ne sert à rien. Une petite clé. Qui sert pas à grand chose, une clé en or c'est juste pour le symbole, c'est les clés qu'on a en or in-game. Une petite carte hein, en bas à droite de félicitations, si je dis pas de bêtises. Et le petit thème de ville qui est très sympa, très agréable. C'est sympa, ça fait un peu euh, Lego, ou Lego, si je dis pas euh, de jeu de mots en carton, si justement je le dis. Ça fait un peu Lego. et je sors, ok. Je suis éclaté au troisième sous-sol, faut me pardonner. C'est la fatigue. Donc, ce petit thème de ville, toujours sympa. Un petit bibelot, mais surtout, regardez, il nous partage sa deuxième collection. Et celle-là, elle rigole déjà moins. Bon, ok, tout de suite, on reconnaît, ça fait cheap. On est d'accord. Mais le mec, il a quand même une petite collection qui est bien sympa de bibelots. Regardez déjà, il a une petite bague à gauche en mode euh, championnat de la NBA ou de la NFL où on a une grosse chevalière comme quoi ils ont gagné. Ça c'est la récompense hein, du grand tournoi qu'a organisé euh, Lilith où ils ont gagné. C'est euh, les, les N-Nav qui ont gagné d'ailleurs, mais c'est les deux des One V ou les New One V, c'est ça. La petite médaille de champion de la Ligue Osiris saison 5. Et là, ça fait quand même un peu wisherie. Cette médaille, elle a l'air clairement en plastoc. Et à côté, la statue, je vous jure, on dirait du polystyrène. Elle a l'air... Et puis ce jaune, ça fait pas en or, quoi. Ça fait, euh... ça fait jaune totalement éclaté. Là... C'est vraiment une très, très grosse wisherie. Bon, un petit iPad Pro à côté, ça fait plaisir. J'espère, vu le délai que ça a mis à arriver, le mec l'a même pas ouvert. Le mec s'en bat tellement la race de ce cadeau, tellement il met de maille dans le jeu hein. un iPad Pro. Il le laisse emballer et il le laisse fermer quand on lui fait un cadeau à 1000 balles. Il s'en bat les dents de ouf. C'est sur 1000 balles, c'est ce qu'il doit mettre dans le jeu par jour. Donc, il n'a pas d'intérêt de l'ouvrir, mais c'est drôle quand même de voir tout ça et c'est assez moi ça me frappe quand je vois la différence entre offrir un iPad Pro et donner une statue en polystyrène, bon euh, il pourrait donner une vraie statue une vraie récompense, ça serait un peu plus sympa ça ferait moins plastique, voilà en tout cas pour ce partage, toujours sympa de voir le partage comme ça euh, des, euh, des joueurs et on voit bien que les meilleures alliances centralisent vraiment énormément de récompenses à ce stade les amis, pour finir ça faisait quelques temps que je ne vous avais pas fait ça. On a parlé drama, on a parlé reward avec les 1 V. Ça fait quelque temps que je ne vous ai pas fait une petite ouverture de coffre. Alors déjà, je me suis réservé au niveau des coffres légendaires. Vous le voyez, j'achète. J'ai 20 clés sur les coffres légendaires. D'ailleurs, vous remarquerez, si je dis pas de bêtises, on a eu des nouveaux commandants qui ont été ajoutés. Si je dis pas de bêtises, voilà. On y a eu Xi'an, Yu et Edwige qui ont été rajoutés. Alors, le roi du chocolat, hein, Xi, c'est vraiment de la balle si vous pouvez la voir. Edwige, je suis bien moins fan. Mais pour autant, c'est pas pour ça qu'ils vont nous donner un taux de drop meilleur. Une petite ouverture, on peut se faire deux petites ouvertures à 10, je vous le rappelle. Alors là, j'ai deux sculptures seulement. C'est vraiment un tirage éclaté. Le minimum standard, c'est entre 3 et 4 sculptures. Moins de 3, c'est éclaté de ouf. Donc, je me fais voler. Plus de 4, c'est un excellent tirage. On va voir si j'ai plus de chance sur le deuxième. Tac, Et là, ok. Là, j'ai eu une bonne compensation. J'en ai eu 11. Et j'ai pris tout de suite 500 pièces au passage. Donc, je vais pouvoir me racheter théoriquement théro, non théoriquement ah oui difficile vraiment la fatigue hein. euh, pouvoir me racheter des statues directement il y en a 40 hein. ou des clés de souverain écoutez je vais garder c'est euh, 600 gemmes que j'ai, 600 pièces, 620 pièces euh, pour le moment. Deuxième petite ouverture, celle des coffres en or. Les coffres en argent, on garde toujours, on stack toujours. Les coffres en or, alors là, je me demande vraiment quand ils vont rajouter des euh, nouveaux commandants. Parce qu'on en a 12 et, euh, et ça commence à craindre maintenant. Hein, les 12 sont pratiquement tous optimisés. Ils devraient vraiment rajouter des nouveaux commandants. J'en ai 57, donc on va en faire 7 à l'unité. On va voir si j'ai un tirage. Euh, heureux, alors là j'ai un tirage éclaté Une, deux, j'ai deux euh, Cléopâtes s'est éclaté mais c'est mieux que Des sculptures classiques, je pourrais toujours Les échanger en KvK avec la troisième étape De la forteresse croisée Herman, super c'est trop bien pour finir Cinq men men, même si expertisé, Pareil, je les échangerai dans la troisième phase de la forteresse croisée Je vais faire l'ouverture des cinquante si j'ai plus de 40 sculptures, c'est un très bon tirage. Allez, ouvre-les et ça part. 10, 20... Oh, ça a l'air d'être un tirage pas mal. 10, 22, 25, 30, 32, 37, 37, 41 sculptures. C'est pas mal. Bon, j'ai 15 récolteurs hein, avec Cléopâtre et euh, Mitsunari, malheureusement, je. Oh là là, malheureusement, je n'ai pas. À part Ragnar, je veux pas. Je n'ai pas Mulan. C'est Mulan que je souhaiterais expertiser. Je ne l'ai pas, malheureusement. Mais le tirage est plutôt pas mal. Je ne me plains pas. Je garde mes clés de cristal pour le moment pour faire un plus gros tirage. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez toujours plus de drama, n'hésitez hein, pas, les amis, à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne.